Vous êtes porteur d'un projet entrepreneurial innovant dans les secteurs scientifiques, technologiques, marketing, sociétal Vous souhaitez être accompagné La pépinière d'entreprise Audacia, créée par la ville de Bémao, lance un appel à candidature pour la promotion 2019-2022. Et oui, nous voulons faire de l'archipel guadeloupéen un pôle de compétitivité au service d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Vous croyez en votre projet Alors n'hésitez pas, agissez et répondez à l'appel à candidature. En partenariat avec la ville de Bémao, Cap Excellence, la région Guadeloupe et l'Université des Antilles. Plus d'informations sur le site capexcellence.net.